La plateforme réunit et regroupe 17 organisations promotrices. Euh, Là-dedans, il y a les, les Codas Caritas, donc les structures confessionnelles, il y a les ONG, les associations, il y a les organisations de producteurs. Moi, je représente, par exemple, une organisation de producteurs basée à, à Marois. Euh, la procès par une assemblée générale un conseil d'administration et le secrétariat exécutif qui est plutôt l'organe exécutif, comme le BPD. Et en 2015, officiellement légalisé en fin 2015, euh, la principale mission c'était de rassembler tous les acteurs de la formation par alternance au Cameroun. L'alternance est une pédagogie particulière qui est appliquée au, au CFA, les centres éducatifs familiaux de formation par alternance. Donc, de regrouper tous ces acteurs-là dans une même plateforme pour échanger. Euh, chaque année, la Procefa organise une rencontre nationale qui regroupe les organisations membres, les partenaires au développement et les ministères partenaires. Et c'est des rencontres thématiques en fait. Cette année nous avons choisi d'échanger de, de sur euh, euh, la, la décentralisation, les opportunités que la nouvelle loi qui entre en vigueur. Au Le premier souci, je l'ai évoqué d'ailleurs dans mon discours à cause de la crise sociopolitique, nos écoles qui sont dans le nord-ouest, la plupart sont quasiment fermées et nous essayons de les relocaliser dans la région de la Damawa. Euh, à, dans la région de l'extrême nord aussi, les effectifs ont baissé, surtout dans les internats. Euh, les écoles qui sont euh, proches de la frontière, notamment Kosa, ou euh, la menace terroriste. Le bilan est positif parce que euh, c'est la seule et unique plateforme au Cameroun qui regroupe tous les acteurs euh, euh, qui œuvrent dans le domaine de la formation par alternance. Nous sommes 17 organisations avec 53 écoles. Chaque année, depuis les 5 ans, environ 2000 jeunes sont formés et sortent de nos centres de formation. Ça, c'est déjà un bilan. Nous collaborons avec l'État. Nous sommes reconnus. Okay, the, the pros network is a network uh, made up of uh, about uh, 17 uh, civil society organizations that uh, undertake professional training, especially in the rural areas. That is using the alternance or dual pedagogy, and um, we give a training of quality that enables the youths in our training centers to become autonomous, to, to create employment. <laughs> Je suis Benoît Birouet, délégué pédagogique de la plateforme ProCEFA. La ProCEFA, c'est la plateforme pour la promotion des centres éducatifs familiaux de formation par alternance au Cameroun. C'est un regroupement de 17 organisations promotrices de centres de formation par alternance. Ces centres-là sont implantés dans diverses régions du Cameroun. Mes impressions sont plutôt bonnes. L'actualité se déroule très bien, les thèmes sont bien choisis, les exposants font bien leur job, l'animation est quasi parfaite. Que les recommandations suivent, que l'application suit les recommandations et que la Procefa aille de l'avant. My impressions about this uh, workshop? I think that it is one of the better ones. Uh, we discussed very openly because really what we want to handle is uh, the problem of animation and communication in this program uh, we did some consultation secondly we came also out with a very good action plan for the next two years the, the next year's so that finally at the end of the program we can have good results